Je veux insister particulièrement sur un sujet en matière numérique qui est la mutation des bibliothèques. J'ai beaucoup parlé des librairies en 2013, 2014 va être l'année des bibliothèques. Il faut euh, bien sûr accompagner la mutation des bibliothèques vers les nouveaux usages, répondre à de nouveaux besoins. C'est évidemment permettre une ouverture de ces bibliothèques à tous les publics et quand ces publics sont disponibles. Bien sûr, ça représente pour les collectivités locales qui ont à gérer les personnels et les bibliothèques elles-mêmes, la lecture publique, des impératifs de négociation, de discussion très importants. Donc une ambition très forte. Mais je souhaite qu'on puisse répondre à ces nouveaux usages. Je souhaite donc que les bibliothèques puissent évoluer vers un véritable service public numérique de proximité pour permettre à tous de mieux circuler dans le numérique, c'est-à-dire d'être orientés, formés, éduqués au foisonnement des, des informations et des savoirs. Nos bibliothèques, elles doivent être ouvertes à ces nouveaux usages, elles doivent être ouvertes à tous ces publics, et elles, donc, elles doivent être ouvertes au maximum de gens et le maximum de temps. C'est en ce sens aussi, et pour que la BPI, la Bibliothèque Publique d'Information, qui se trouve à Beaubourg, puisse être un outil pilote dans cette nouvelle bibliothèque, dans ces nouveaux usages des bibliothèques que j'ai demandé à Christine Carrier de prendre la tête de la bibliothèque publique d'information. Elle aura donc pour mission de travailler avec les bibliothèques de l'ensemble du territoire à leur mutation en direction de ces nouveaux usages. Faire entrer la politique culturelle dans le 21e siècle c'était aussi bien sûr faire place à des nouveaux talents, à des nouvelles écritures, à des mutations esthétiques pour renouveler la création, pour permettre aussi bien sûr de renouveler les publics. C'est ce qui a présidé au vaste mouvement de nomination que j'ai fait en 2013. C'était absolument vital. Il y a eu dans le domaine simplement du spectacle vivant plus de 50 nominations qui euh, en fait euh, ont permis, avec détermination euh, et conviction, de faire euh, le choix résolu du renouvellement et de l'ouverture. Le théâtre notamment en avait grandement besoin. Je suis très fière du bilan de cette année de nomination. Et j'invite euh, ceux qui avaient euh, pu euh, porter un regard euh, critique euh, à tel ou tel moment... Je les invite à regarder le bilan de ce mouvement de nomination, de regarder les visages et de regarder derrière ces visages les esthétiques, les œuvres, le travail, les ambitions, les projets de ceux qui incarnent ce mouvement de nomination. Cette nouvelle génération qui va continuer bien sûr de travailler avec ceux qui sont là depuis plus longtemps, mais qui va permettre d'apporter... Le renouvellement dont se sont toujours décennies après décennies enorgueilli la création, la diffusion, la formation dans le spectacle vivant et qui euh, malheureusement avait été euh, suspendu au cours des dernières années. J'ai voulu donc